Bonjour, Bonjour à tous Alors voici la deuxième partie de la vidéo euh, qui retrace notre échange avec la famille Betoul qui se trouve actuellement à Ténérife. Hello la famille On leur fait coucou <t 'en> Vous avez suivi la première partie, vous trouverez euh, directement la suite. Si ce n'est pas le cas, on vous invite euh, à déjà regarder la première pour pouvoir suivre. Euh, et on vous le met en lien partie. aussi pour retrouver la première partie. Alors la deuxième partie, euh, unschooling, apprentissage selon les désirs de l'enfant. Unschooling et homeschooling, un peu de, de comparatif. L'apprentissage adapté à chaque enfant. Apprendre ensemble, apprendre à apprendre. Les diplômes, le système. Prendre le temps de se faire confiance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 et partager des moments forts nous a pleinement épanoui. Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En avant les loups. Nous, quand on regardait, euh, on regardait passivement en fait tout ça. Et c'est vrai que les gens bah, dans leurs vidéos, parce que ce c'est pas des vidéos euh, sur l'école, tout ça, ou sur l'instruction ne vont pas expliquer ce qu'est réellement le unschooling. Et du coup, nous, ce qu'ils nous disent, c'est « Ah ben non, nous, on ne fait rien, l'enfant fait ce qu'il veut. » Non, je suis désolée. C'est les tournures de reportage. L'enfant ne fait pas ce qu'il veut. Enfin, pour moi, il faut qu'il y ait un minimum de cadre. Voilà. Et c'est vrai qu'après, quand on va chercher plus loin, bien évidemment, on, on trouve autre chose. Parce que pour moi, pour qu'un enfant réussisse, il fallait qu'il bah, qu programme. Pour moi, c'est hors de question qu'un enfant ne fasse pas d'histoire géo. Parce que s'il ne comprend pas le monde, comment il peut savoir pour, comment, pourquoi, aujourd'hui, il fonctionne comme ça enfin, voilà, ça c'était vraiment ma réflexion, alors qu'en fin de compte, on se rend compte en parlant, ben, en parlant avec vous, en regardant des reportages, en... que et du on coup... On s'en fait des conférences sur le sujet. Hein. Oui, <rire> et en fin de compte, les enfants posent les questions. C'est ouais. vrai qu'ils... Naturellement. Ils, ils posent naturellement les questions, chacun à son rythme, il y en a qui ont appris à lire à 8 ans, 10 ans, et, et c'est vrai, pourquoi apprendre absolument à lire à 6 ans si l'enfant n'a pas envie de lire en même temps C'est vrai que pourquoi ils sont obligés d'apprendre à Toujours lire Toujours cette pression euh... du programme. Ils Sont naturellement curieux, mais je sais que Diane ne veut absolument pas lire de livres, etc. Puis à un moment donné, elle a eu un cap, je sais pas, elle a commencé à ouvrir des BD qui l'intéressaient et des livres où il y avait moins d'images dedans et plus de textes. Et puis ça y est, c'est parti. À moment du moment que l'histoire lui plaît, c'est parti. Mais bon, on va savoir pourquoi. On sait pas pourquoi, mais il y a un déclic à un moment qui se fait. Je crois que même l'adulte est comme ça, parce que moi, oui. je me souviens, j'étais au collège, je lisais. Des BD, de choses comme ça, un peu de livres que nous conseillaient les profs de, de français. Et puis arriver à la seconde première où il y avait l'ancien bac français où tu t'ingurgites des livres. Tu sais, à l'époque ils étaient payés à la ligne, alors tu vas lire du Zola, tu vas lire du Stendhal. Euh... C'est très bien. Ah, C'est très bien. Mais si tu veux, voilà, un mois j'ai dû lire Germinal, l'autre mois Le Roger le Noir. Quand tu as un cerveau qui est très scientifique et que ce n'est pas ta passion forcément de lire, bah, tu prends ça comme une épreuve. Et du coup, moi, ça m'a un petit peu écuré de lire et je me suis remis à lire années peu de temps mmh. te, après t'avoir connu. Quand et le Voilà, quand je le sentais et surtout des sujets qui me plaisent. Donc moi, j'aime beaucoup mmh. tout ce qui est euh, politique, géopolitique, euh, des choses comme ça. Donc, je vais plus lire des choses comme ça. Mais si ça se trouve dans 10 ans, bah, le roman, euh, ça va revenir et... Mmh. Et ça Pourquoi rassure. pas quoi. Ouais. Ouais. Et sur le plan physique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en voyage, à un moment donné, j'ai senti que Diane, elle me collait beaucoup quand je faisais le, le, les barbecues en Australie. Que tu as des barbecues partout là-bas, donc c'est juste des plaques électriques. Hein. Je vais filer la viande et je vais filer enfin, les saucisses et, et la pince. Et elle l'a fait. Alors que c'était extrêmement chaud, ça pouvait être dangereux, etc. Mais elle était fière de le faire, de ramener euh, les, les plats cuits. J'ai aussi senti qu'à un moment donné... Elle avait peur de rentrer dans l'eau parce qu'elle bah, voit les coraux, elle voit plein de choses qu'elle n'a jamais vues de sa vie avec autant de poissons, c'est un aquarium. Peur d'abîmer. Et à un moment que... donné, va savoir pourquoi, elle décide de plonger avec son tuba et elle sait ressortir craché et son défi, et ça, ça dure des semaines, c'est de plonger de plus en plus profond et de plus en plus loin. C'est son défi. Et maintenant qu'elle est rassurée, elle n'a plus peur. Quoi. Donc, euh, c'est un peu comme les bébés, tu sens qu'ils répètent, ils répètent, ils répètent jusqu'à un moment où maîtrisent le geste ou, ou la situation. Bah, là, c'est et... le cas. Ouais. Et... Justement, super transition avec le unschooling, parce ah, il est que... Il est <rire> mais non, mais c'est vrai, parce que dans, Alors, dans moi, le... Homme, un, instruction ah, non, en famille, apprentissage, si. je ne oh. maîtrise pas les différences. Voilà. Oui, oui, non, Mais et je pas. constate. Mais, le unschooling, c'est... Après, il euh, après, y, a, y, a, y a des vastes débats là-dessus, mais c'est quand même ne pas se référer au programme euh, oui. et ne pas faire selon euh, ce qui est dit par classe d'âge. Et c'est donc fonctionner souvent par la pédagogie de projet ou par la motivation de l'enfant, être très à l'écoute. Pour le coup, ça, ça demande à ce que un des, des deux parents soit là, observe, euh, réponde à la demande, réponde aux questions, ne soit pas uniquement axé sur les, les apprentissages fondamentaux français maths. Ouais. Et donc, comme, comme disait Christophe pour le barbecue, mais c'est aussi euh, le cas sur la lecture pour Diane, mais c'est vraiment... Euh, Essayer de répondre à, à, à, à une interrogation qu'elle se fait, ou alors parce qu'elle a un caractère d'être beaucoup plus dans l'observation, elle est timide, elle n'a pas envie d'y aller, elle ne se fait pas confiance, et, et du coup de la rassurer, de lui dire qu'elle est capable, et d'être là, et pour le coup de, ouais, de lui apprendre autre chose que, que des maths et du français. Et ça va participer à l'envie ouais. d'apprendre des maths et du français. Et du coup, comme bah, elle est plus en confiance, elle, elle est mieux dans sa peau. Donc du coup, je te remercie parce qu'on euh, n'avait pas donné la définition du unschooling, tu viens de le faire, ça c'est génial. Euh, ça implique, en fin de compte, aux parents, je pense, euh, par rapport au homeschooling, peut-être d'être un peu plus présent et, en fait, tout au long de la journée. C'est-à-dire que le homeschooling, comme on suit un programme, je pense qu'on suit plus des horaires pour suivre le programme. Et une fois fini, en fin de compte, les enfants vont jouer, basta. Le unschooling. Euh, moi j'ai l'impression que le, le ou les parents c'est tout le temps, c'est du matin au soir, il n'y a pas d'horaire, il faut toujours être présent en fin de compte pour répondre aux, aux besoins et aux questions surtout des enfants. Alors je ne sais pas si c'est toujours être présent mais en tout cas toujours être dans, dans l'observation de l'enfant. Parce qu'il y a des fois ils s'isolent, ils vont jouer et ils n'ont pas besoin de toi ouais. et tu vois donc euh, ils ne sont pas en demande, ils sont juste dans leur monde et ça leur suffit. Mmh. Mais par rapport au homeschooling, en fait, de, de ce que je peux lire ou regarder, quand même, comme vous, les euh, reportages, c'est qu'il n'y a pas une façon. Alors, le homeschooling en France, c'est euh, euh, l'instruction en famille. Euh, mais l'instruction en famille, ça peut être aussi du unschooling. C'est okay. pour ça que tout est un peu imbriqué, euh, enfin, imbriqué les enfin, uns dans tous ces concepts. Euh, finalement, l'instruction en famille, ça va être euh, euh, répondre à un besoin de l'enfant. Euh, soit tu lui mets un cadre scolaire avec euh, des cours par correspondance, avec, euh, euh, avec des fichiers, ou euh, faire le unschooling, c'est-à-dire ne plus le mettre en situation d'être de, de, de, élève avec une table, avec euh, des, un cahier, des stylos. Fin, voilà, fin, le, le, fin, comment dire, la position traditionnelle. Euh, Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais, euh... mais ça veut dire que Françoise Dolto, typiquement, c'est du unschooling, un home enfin en gros c'est tout l'environnement est là, il peut y avoir un piano, euh, un ordinateur, euh, des livres, euh, un xylophone, que sais-je, en enfin, bref, tu y vas, tu testes, et puis à un moment donné tu bascules ouais. sur des maths, tu bascules sur de la géographie, de la géométrie, c'est ça Oui, alors Dolto, je sais pas, mais en tout cas Maria Montessori, oui, Montessori, enfin, ouais, okay. tous ceux qui euh, sont à l'aube de, euh, de tout ouais. ce qui est euh, pédagogie nouvelle, euh, Célestin Freinet, euh... J'ai fait mes petites recherches avant. Hein. J'ai <rire> <'ai> mes notes <rire> J'ai fait mes recherches parce que je ne voulais pas parler de n'importe quoi, mais en bien même bien. temps, on n'est pas là, on ne se fait pas cet échange-là en tant qu'expert. Non. C'est vraiment, non, non, on découvre non. aussi on au fur et à mesure de ça. nos réflexions, de nos échanges, on va, on va piocher là où on a envie d'aller. Et n'empêche, dans ce, dans ce livre-là... <rire> ouais. J'avais pas encore lu parce que euh, voilà je vais au fur et à mesure là, mais il fait toute une description justement. Il essaye de décrire euh, des mots pour le dire. Et il essaye de décrire l'école à la maison ou l'école à domicile ou l'éducation à domicile. Et franchement c'est passionnant. Et lui-même il dit pas de définition quoi. Ouais. Donc c'est on va pas en trouver une nous quoi. Hein. Donc moi en fin de compte j'avais une question, vous avez donc deux enfants et je suppose que les deux ne fonctionnent pas pareil. Donc du coup comment chacun a réagi à, à tout ça C'est à dire que euh, pour résumer, je suppose qu'il y en a un qui a peut-être plus été vers le suivre un programme peut-être un peu plus ou est-ce que les deux ont vraiment été naturellement vers le alors unschooling Ça a été naturel. En tout cas pour lui naturellement. Ouais, ouais. Parce que dès, dès qu'il il peut pas suivre, bah, il décroche et donc il va se concentrer sur autre chose tout de suite à côté, ou alors il va se mettre en échec, pleurer, et sentir qu'il vaut rien, alors que c'est tout l'inverse en fait. donc euh, Comme on disait, euh, si tu dis à un poisson de à un arbre, bah, il va pas savoir. Quoi. Bon, voilà. Alors si tu lui révèles qu'il bah, y a tout l'océan à, à les découvrir, bah, tant mieux. donc Il, il s'est souvent retrouvé dans des situations comme ça. Diane, euh, Diane c'est plus difficile. Moi, je suis plus avec Louis, enfin c'est Louis qui s'accroche plus à moi, on va dire, et Diane s'accroche plus à Lorraine. Je, juste rebondir sur Louis. Louis, en fait... Parce que... J'ai parlé pour Diane pour les fichiers. Louis, en fait, le fichier de français a carrément été inutile. C'est un petit garçon qui a un profil particulier, voilà, il a une difficulté en graphisme, etc. Donc, on n'a pas voulu se prendre la tête, on a lâché l'affaire avec le français, il a lu pas mal de livres pendant le voyage. En fait, on a oublié de dire aussi, on était parti dans l'idée que ce n'était pas grave si, au retour, peu importe où on serait, s'ils devaient refaire un CE2 et oui. refaire une sixième. Donc ne pas se mettre la pression, a à dit. la différence de beaucoup de parents qui sont partis en voyage et qui pour eux, et c'était intéressant aussi d'avoir leur retour, qui ne voulaient pas que cette année de voyage soit un... avait perdu. une année ah, perdue pas, dans leur perdu. scolarité. Et nous, notre point de vue il était à l'opposé, on s'est dit mais ça ne peut pas être perdu. Ça sera peut-être perdu scolairement s'ils doivent repiquer cette année-là, mais nous, ce n'était pas un problème. Enfin, franchement, on voyait pas la difficulté de, de reprendre un CE2 ou de la sixième. Enfin, en tout cas, nous, on, on, on l'accueillait à bras ouverts si c'était le cas. Et il le savait, donc lui, ça le gênait pas. Par contre, Diane, elle ne voulait pas redoubler. oui elle, elle, elle, elle, elle, non. Elle veut pas, pas d'échec. Mmh. Il fallait tenir. Voilà. Donc pour Louis, il a eu son fichier maths, son fichier français. Le fichier maths, il l'a fait très vite, très rapidement. Bon, il a fait ce qu'il voulait aussi, puisque c'était notre philosophie. Oui. On les laissait faire. Aucun souci, Et Diane, en fait, elle, euh, elle fonctionne, bah, lui aussi à l'affecte mais euh, elle ne veut absolument pas qu'on ait une mauvaise image d'elle. Et comme elle ne veut pas donner une mauvaise image d'elle en tant qu'élève, en tant qu'enfant, en tant que machin, il y a eu un moment dans l'année où euh, elle, enfin, elle savait qu'on rentrerait, on ne savait pas trop où est-ce qu'on serait, et la perspective d'un redoublement, c'était inimaginable pour elle. Donc... Ça aussi, ça a peut-être fait en sorte qu'elle a bossé plus ses fichiers. Ça n'a en rien pour le, le, le côté fichier maths qu'on a dit tout à l'heure, ce que c'était avant. Elle, elle, était, elle fonctionne plus ça, au regard qu'on porte sur elle après. Et puis pas d'échec de toute façon. Et pas d'échec. Donc elle savait que le les fichiers de maths et français seraient donnés euh, au professeur qu'elle allait la reprendre. Et euh, s'il y avait euh, des choses pas faites, il allait peut-être lui dire bah, « c'est pas bien, c'est pas fait ». Donc juste le « c'est pas bien ouais, ». Ouais. Et donc voilà, c'était ça. C'est parce que tu disais « est-ce qu'ils ont appréhendé tous les deux euh, de la même façon l'école ?» voilà. Donc complètement différent ouais. et puis on s'adapte. Ouais. Moi je me repose beaucoup sur Lorraine, c'est vrai, mais j'apprends aussi des, des trucs. Comme ce que je disais tout à l'heure, le, le coup de l'affiche où tiens, on est à un endroit, on pose des questions et puis allez-y, vous avez la journée pour trouver les réponses. Bon, ça vient de moi et ça a marché donc après on l'a réitéré. Oui, il y avait un intérêt derrière, donc du coup, une fois que l'intérêt est suscité... Euh... Moi je suis très formatée, tu vois, moi je... c'est les et cahiers, oui. là... Christophe, c'est plus euh, aller, un petit coup de fun euh, dans l'apprentissage et finalement... Du coup, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est ça Tout à Allez. fait, c'était complémentaire, quoi. Je sais que j'ai un côté qui va me rassurer, c'est que Julien étant enseignant, il peut quand même faire euh, à peu près tous les niveaux. Euh, du coup, je sais que quelque part, ça va quand même me rassurer parce que je me dis que si elles sont au moins en demande de choses que moi, je pourrais pas, parce qu'il y a des choses, je ne pourrais juste pas leur répondre. C'est vraiment même en maths. Hein, euh, voilà, c'est une matière que j'adorais. On prend toujours l'exemple des maths, hein, malheureusement, mais euh, ou même l'histoire. Je sais que si elles nous posaient des questions, j'aurais Julien, mine de rien, qui pourrait répondre à énormément de choses. Alors après, il y a Internet, tout ça. Mais c'est vrai que quand nous, on peut leur répondre, hein, s'ils nous posent la question et que nous, on peut leur répondre, c'est toujours différent que d'aller voir sur Google ou des livres si on en a, mais voilà, c'est quand même bien, c'est différent. Et du coup, je sais que ça me rassure de pouvoir me reposer sur Julien par rapport à ça. Oui, mais plein de fois, plein de fois, on a dit bah, « je ne sais pas, j'ai beau être ton papa ouais. et ta maman, je ne sais pas, mm. donc on va chercher, donc je vais te montrer comment trouver l'information. » Et on trouve ensemble en fait. Ouais. Et, et ça, ça remet quand même, euh, c'est ce que je lisais dans le livre de, de Thierry Pardo, « Une éducation sans école », c'est que ça remet, enfin le voyage et cet apprentissage mm. différent de ce qu'on trouve à l'école, euh, a remis un peu les, les compteurs euh, pas à zéro mais on s'est retrouvé sur le même euh, euh, le même pied d'égalité côté apprentissage sur certains sujets oui, et ouais. donc on apprenait ensemble il y a même des fois où ils il faisaient tous les deux des recherches euh, plus poussées sur un sujet euh, les baleines, les volcans ou je ne sais quoi et ils nous l'apprenaient et donc ils étaient super fiers ils avaient encore plus envie d'apprendre oui, là par contre moi j'étais filou c'est-à-dire que les questions que je me posais je ne les cherchais pas je les écrivais sur la feuille, et je leur demandais de chercher. Ça, je... Ça c'est malin <rire> On a dit qu'on allait vers la facilité. Je pense de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est que même si on part, quand on partira, on va se préparer un maximum, mais je sais très bien qu'après, au début, on va essayer de faire à notre, fin, voilà, notre matière au mieux comme on sera préparé, et puis on va vite vite se rendre compte qu'en fin de compte, il va falloir euh, laisser faire les choses, et on va s'adapter, et voilà. Pour s'adapter, il faut l'apprendre. En fait, il faut apprendre à apprendre. Tu vois ça, donc cette ça. adaptation, c'est ce que tu vas enseigner toi, en fait. Donc hein. euh, tu vas peut-être pas enseigner de la grosse théorie euh, au jour le jour, et, et lundi prochain on fait autre chose pour 30 élèves, etc. Enfin, nous on a forcément une approche différente, parce que tu es en mode confiné avec tes enfants 24h sur 24, et tu n'es pas un professionnel, donc tu vas tenter des choses, même si tu es professionnel finalement, c'est un autre cadre, c'est différent, c'est tes enfants, on a expliqué au départ, que la difficulté, elle est à surmonter, donc tu vas tenter autre chose. Et l'apprentissage, bah, euh, de mon point de vue, c'est... Apprendre à apprendre. Ouais, ça, ça, je le répète sans ils arrêt à mes créer. élèves qui vont apprendre en théorie quelque chose, tu vois, en mathématiques, mais qui ne vont pas savoir le recracher dans un contexte particulier et parce qu'on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, et puis dès que tu les amènes sur un problème, il n'y a plus personne. Alors que ce problème, ils vont utiliser la même chose. Et oui. je leur dis, apprenez à apprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vous donne quelque chose de très théorique que ça va se cantonner à la théorie. Il faut aussi aller chercher un petit peu plus loin à... Mais oui, c'est exactement ça. Apprendre à apprendre, je crois que c'est le maître mot. Ouais. C'est vrai que nous, côté français, on sait toujours qu'il y a une règle et 50 exceptions. C'est dans notre culture. C'est dans notre culture, Donc exactement. en fait, il faut, faut toujours apprendre à manipuler et, et aller voir ce qu'il y a à côté. Finalement, notre grande crainte, c'est pas tant comment je vais faire... Enfin, si, ça, fait, ça en fait partie, comment je vais faire sur le moment du voyage, parce qu'il y a un début, une fin... Vous, ça sera un grand voyage, apparemment un grand projet. Mais finalement, la, la crainte la plus grande, c'est après. Comment ils vont être reconnus? S'ils ne suivent pas d'école, euh, s'ils suivent le onschooling, donc euh, sans, sans format scolaire euh, vraiment préétabli, est-ce qu'ils vont être pouvoir... reconnus? À rattacher des wagons, est-ce qu'ils vont pouvoir passer des examens pour avoir les diplômes qui sont reconnus, etc. Surtout ça... à une société qui ne voit que par le diplôme. C'est ça, je pense que quelque part, même si on n'arrête pas de se dire qu'on bah, se fout de ce qu'on pense de nous, tout ça, on est formaté. On, on, est formaté. Est, on reste Exactement. formaté, mais quelque part, il y a quand même toujours ce petit pincement, ce petit truc de, voilà, qu'est-ce qu'on va dire Et si nous, nos filles, on les enlève complètement d'école et qu'on leur fait l'unschooling, le on sait que derrière... Euh, ça va être très compliqué pour certaines personnes de le comprendre. Et comment leur expliquer qu'il ne bah, faut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas Moi je leur fais confiance en fait, ça, en fait. aux enfants. Et souvent on nous dit mais euh, ça se trouve ils ne vont pas pouvoir faire une filière scientifique. Et, et moi je dis mais du moment qu'ils sont heureux, ouais. et s'ils ne gagnent pas 50 000 dollars par jour, mais, mais ce n'est pas grave. S'ils sont heureux, s'ils se lèvent le matin, qu'ils sont motivés, qu'ils se couchent le soir heureux de leur journée. On a eu ces réflexions parce que je pense que sur euh, toutes les familles qu'on a rencontrées, on a dû en croiser deux, trois qui avaient le même point de vue que le nôtre. On, on comprend tout à fait les familles qui veulent absolument pas euh, mettre un, un frein aux apprentissages des enfants, donc qui fonctionnent avec des cours par correspondance ou avec des fichiers qui le font de manière très stricte, etc. C'est un vrai sacerdoce, cela dit. Hein. Au bout de trois, quatre mois, souvent, ils disent, euh, on n'en peut plus. Surtout si c'est un tour voilà. du monde, s'il y a une date de fin en plus. Oui! C'est encore plus compliqué que ceux qui partent et qui, ben, il n'y a pas de date de fin. C'est différent. Déjà, on peut plus prendre du temps pour. Euh... Oui. Exactement, déjà tu peux étaler, tu peux, tu peux et, et c'est là où je voulais en, en arriver, c'est que tu peux aussi vérifier par toi-même, et donc tu parlais du regard des autres. Moi vraiment, ce que je vous ai dit là sur Diane, ça m'a vraiment bousculé dans mes croyances, bousculé dans ma façon de faire, vraiment là je m'interroge depuis qu'on est rentré sur euh, qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme enseignante, est-ce que, oui. voilà, normalement je, je, je vais retourner dans un système oui. euh, très formaté quand même, nord-américain, formaté... Euh, oui. Diplôme. Avec des règles certainement, Objectif, voilà, certainement euh, différentes de ce que j'ai connu, mais ça sera des règles encore. Il n'y a qu'en l'ayant vécu, parce que tu disais, je ne sais pas, le regard par rapport aux autres, euh, maintenant je suis capable de dire, non mais ma fille, je sais qu'elle est capable. Je le savais avant, hein, mais encore plus, si elle n'apprend pas telle chose à tel moment, comme le dit le programme, ce n'est pas, pas grave, elle l'apprendra après. Et peut-être qu'elle apprendra beaucoup plus tardivement, et c'est du coup là où ça se recoupe avec le unschooling et le, le, le, livre, le, le, le film Être et devenir qu'on a vu, à un moment, il y aura un besoin, l'enfant va y répondre, et il avancera. Et c'est pour ça qu'il faut être là, pour pouvoir l'aiguiller, pour pouvoir recadrer son apprentissage, enfin, pour répondre à un besoin. C'est comme ça que je le défends, en tout cas par rapport à, aux proches, quand on, a, on est rentré et qu'on a dit, ben, on ne scolarisera pas nos enfants tant qu'on n'est pas parti au Canada. Euh, C'était prévu pour octobre-novembre, donc on s'est dit 3-4 mois sans, sans école, c'est pas un souci. Et en fait, euh, ça a été compliqué pour certains hein, de dire mais pourquoi vous les scolarisez pas enfin, C'est n'importe quoi. Il faut les scolariser, c'est important. Il y a un regard sociétal là-dessus, c'est sûr. Hein. Il y a un, ça, un regard sociétal, ça. et puis je pense qu'ils transmettent aussi leur peur. C'est-à-dire que nous, quand on est parti également, oui. euh, juste le fait de partir travailler ailleurs, ben pourquoi vous partez Vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Euh, oui. et, et, et voilà, je pense que c'est une peur qu'ils ont eux de se dire bah moi j'en serais pas capable parce qu'ils n'ont pas fait la réflexion mais ils pourraient très bien le faire. Ils te sens obligé de te justifier voilà. ça, et voilà. ça c'est pesant parfois. C'est pas simple. Et pour revenir ah, sur le fait que je leur fais confiance tu vois donc oui je lui fais confiance parce qu'il est un peu plus grand il a 13 ans mais Diane là en ce moment elle s'est mis en, en tête d'apprendre le piano donc on lui a téléchargé une appli de piano et en trois semaines ça y est elle joue à deux mains. Et ah en, oui. En ah trois oui. semaines Alors, et, et, et elle en fait tous les jours. Elle est motivée tous les jours devant le piano, etc. Mais elle l'en fait quand elle le veut, quand voilà. elle le sent, parce qu'il y a des fois, ce bah, sera plutôt Playmobil mobile ou plutôt, euh, je vais, euh, ou je vais dans le jardin. Elle a déjà une année de violon. Ouais, mais et quand même. Elle, non, mais elle a des, elle a des connaissances. Elle n'a pas tout appris ah, comme bah, ça. Bah, bah, elle a ouais. déjà des connaissances. Mais, euh, mais en ce moment, elle a ça en tête. Mm. Donc je pense qu'on est tous pareils. C'est euh, et nous, on se fait confiance. Normalement, on se fait confiance à nous-mêmes. Il faudrait qu'on fasse confiance à nos enfants. Et c'est vrai que. En fin de compte, euh, la société ne nous apprend pas forcément à faire confiance. On nous apprend à faire confiance aux autres, mais du coup, en passant forcément par des professionnels, euh, de plus se faire confiance à soi-même. Et je pense que c'est ça qu'il faut réapprendre. Il faut ouais, du temps ouais. aussi, parce que là, dans nos sociétés, euh, tout le monde travaille, euh, tu, pas pas le tu temps. rentres tard, pas le temps. tu délègues ton éducation à l'école. Euh, quand ils sont tout petits, d'ailleurs, tu délègues euh, à une nounou ton, ton enfant, ouais, etc. Il enfin, y, y a tout ça qui, qui rentre ouais, en jeu aussi. aussi. Donc, c'est un vrai euh, choix de vie. Tu te mets à l'écart, tu te mets en, en marge pas à l'écart, mais tu te mets à la marge. Oui, mais... Ouais, mais après, on serait aussi des besoins euh, matériels et du coup, qui nous obligent les deux à travailler. Alors qu'en fin de compte, nous, ça, on s'en est aperçu vraiment euh, bah, avant de partir, un peu avant de partir déjà, déjà. en France, c'est aussi pour ça qu'on a voulu partir et encore plus après en partant. Quand j'y pense en France. Mais euh, c'est en partant, après, on se dit, mais en fin de compte, on avait quand même un salaire qui n'était pas trop mauvais et on, on s'en sortait pas, et quand on a quitté, non, on était en location et, ouais. et euh, qu'on a dû tout vendre, mais on s'est dit mais au secours, mais comment peut... il y a même des trucs qu'on ne savait même pas qu'on avait On quoi. avait 150 euh... mètres carrés à vivre et on avait ouais. euh, 80 mètres carrés de dépendance tout, mais était, tout était rat mais, mais plein Mais c'est ça, c'est au cas où ouais. Ouais. Et je reste persuadé ah qu'aujourd'hui, oui. un seul pourrait travailler, on se suffit de, de très peu maintenant C'est vrai qu'on on est conditionné en fin de compte Bien sûr mmh. Là, on est revenu chez les parents de Lorraine qui devaient nous accueillir euh, juste ah. deux ou trois mois et qui au final leur ont fait 10-11 mois. Ouais, mais on a beaucoup de chance parce que ça se passe très bien. Euh, ils profitent de leurs petits-enfants. Ils ont une maison et un jardin. Euh, on, est, euh, on est au soleil en banlieue euh, de Paris. Enfin, on est à 50 km de Paris. Donc Franchement, ça se passe très bien. Donc on prend notre mal en patience en attendant que les démarches donc, du Québec... Euh, bah, aboutissent, se aboutisse, voilà. Donc ça c'est plus du côté de Lorraine. Professionnellement, je suis en disponibilité parce que j'ai été emploi, embauchée euh, au mois de juin à un forum emploi Paris-Québec par la commission scolaire de Montréal. Le Québec a actuellement enfin, rencontre une grande une pénurie euh, d'enseignement et euh, donc fait appel à des enseignants étrangers dont... Enfin, Parlant français. Voilà, plutôt francophone. On avait prévu une arrivée parce qu'on nous l'avait dit euh, en octobre, puis finalement en janvier, puis finalement là, bah, en juillet, c'était presque sûr à 99%. Ah, et voilà, donc euh, normalement, non, non, mais c'est vrai que ça nous a fait un peu peur. Les, comment, les procédures sont longues et complexes. Et euh, c'est l'avocat... Le avec... service d'immigration, en fait. Ouais, et le... donc le service d'immigration est en contact avec les avocats qui gèrent les dossiers des futurs migrants. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, cet avocat avec lequel je suis en contact, ça fait, bah oui, deux, trois fois qu'il m'écrit depuis le confinement qui a commencé en France, en me disant qu'il n'y a pas de souci, qu'il est toujours confiant, qu'on arrivera cet été, qu'on a attendu à la rentrée euh, du mois d'août. Et alors après, parce qu'on voilà. est quand même sur des thèmes voyage. La dernière question et eh bien, vos futurs voyages Avez-vous des envies particulières pour la suite ou pour l'instant c'est flou Vous attendez le Canada de voir comment ça se passe Alors on veut déjà ne pas euh, brûler les étapes, effectivement mmh. on veut voir comment ça se passe au Canada. Canada. Mais on n'a qu'une envie, c'est revisiter le monde, reparcourir, revoyager. Mmh. Si possible avec nos enfants, mais on ne sait pas quel âge ils auront, est-ce qu'ils nous suivront, etc. Mais... Effectivement, on n'a qu'une envie, c'est de revoyager. Ouais. Quand, on, quand on commence, on y prend goût Exactement. Ouais, non, mais ouais. c'est vrai, c'est une liberté, c'est euh, un pouvoir que tu as de décider où je vais, ce que je fais. Je ne suis pas tenue par des horaires, je ne suis pas tenue par euh, une priorité à effectuer euh, de la société. Non, je décide. Et, et puis c'est très enrichissant parce que même nous, en tant qu'adultes, ben on continue d'apprendre. Donc on est encore en phase d'apprentissage et le voyage pour ça, c'est oui. juste ça super d'aller à la confrontation de l'autre, d'autres cultures, de prendre oui. cette évasion de voyage plein la tête, plein les yeux. Enfin, Oui, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Oui. Donc dans l'idée, j'aimerais, j'aimerais, c'est un contrat de trois ans. Si on arrive à renflouer les caisses, comme on n'a pas du tout fait l'Amérique du Sud, enfin même l'Amérique centrale, on a juste fait le Mexique, bah pourquoi pas rendre d'ici 3-4 ans un, un camping-car et, et, euh, et de faire du nord au sud euh, les Amériques. Quoi. Et puis d'ici là, il y aura peut-être autre chose et puis euh, vous aurez peut-être un autre projet en vue d'ici là. Ça. Au départ, on avait vraiment envie d'émigrer. Avant le voyage, on s'était dit, ah oui, on va se poser définitivement quelque part, on aimerait bien. Et puis avec le voyage, on se dit, mais euh, pourquoi se poser définitivement à un endroit Ça pourrait être tellement chouette de continuer à voyager. Et vous Et nous Et nous. <rire> Clairement, le projet 2020 était de se trouver un camping-car, parce que nous avons la chance ici d'avoir un, un, un climat, climat qui mmh. est euh, génial. Hein, on est au Canaries, euh, on est à 60 km du Maroc. On ne va pas partir maintenant parce que Julien s'est engagé de toute façon au lycée quand même pour plusieurs années et puis même nous on a besoin, il euh, faut qu'on prépare en fin de compte ce projet. On ne veut pas partir, on n'a pas d'économie. Qu on qu'on veut c'est partir sans date de fin, on ne sait pas où, on veut faire comme euh, bah, un tour du monde. Hein. On veut faire un tour oui. du monde. En 2020, c'était acheter le camping-car, on a failli le faire au mois de février. Ça ne s'est pas fait au mois de février, euh, bah voilà ce sont les aléas de la vie. Je pense que c'est un signe pour dire signe. que ce n'était pas le moment. Et en fait on est bien content parce qu'en camping-car ici ça aurait été compliqué avec le confinement Bonjour Est-ce que ça sera en 2020 ou pas C'est la question On verra bien si c'est pas 2020, ce sera début, de, début 2021 euh, Et puis surtout voilà. donc, à, ensuite ce qu'on veut Et c'est pour ça qu'on veut vivre mm -hmm. ici comme ça Parce qu'on pourrait très bien garder la maison et vivre dans cette maison Mais déjà d'une on a, on a besoin de se dire bon, allez ce week-end euh, On part dans le sud de l'île et puis on reste en camping-car Mais du coup on va voir ce qui va ce qui va pas dans le camping-car peut-être se l'améliorer, dire tiens il faudrait qu'on se prenne mmh. ça, on retient ça et puis on se le note. C'est vraiment euh, de l'apprentissage au fur et à mesure. Ça, bah, ce sera pendant quelques années, peut-être trois, quatre ans. Et puis ensuite, eh bien, partir. Alors, on ne sait pas par où on commencera. On veut tout faire, donc bon, euh, on ne sait voilà. pas, on a le temps. Mais on sera sur les routes euh, sans date de retour. C'est surtout ça. De, deux choses, c'est euh, premièrement prendre le camping-car pour vivre mmh. à l'année pour déjà voir un petit peu ce que ça donne. Et, et deuxième ensuite, chose, euh... on développe beaucoup nos activités sur Internet pour pouvoir justement vivre d'un travail en ligne. C'est-à-dire que comme ça, tu peux le faire de n'importe où. Alors moi, je crée des sites web, euh, on fait de la traduction. On, on écrit, crée... j'écris. Elle écrit, moi je vends des, des bouquins sur euh, le, les maths et tout ouais. ça rédaction d'articles. On a un blog. Euh, moi, je donne des cours particuliers mm. par Skype et tout ça. On mettra vos CV et la page LinkedIn et, et les <rire> boutons pour vous, pour vous contacter. <rire> vous pourrez nous suivre d'ailleurs notre site internet, partirvivre.com ou world euh, On non, a mais également cil-world.com ouais. et on te passera tout ça. Le but, c'est juste de vivre sur la route et puis… Euh... Et puis de se rassurer avec un travail ouais. qui nous ramène un minimum d'argent pour subvenir aux besoins des filles. Il faut quand ça. même pouvoir subvenir à leurs besoins. L'éducation, on n'est pas inquiet là-dessus. En fait, à nous suivre, en fait, euh, voilà, on leur demande leur avis, elles sont d'accord, elles sont demandeuses en fin de compte de tout ça. On leur pose plus la question maintenant que quand on était en France, dans une routine classique où on les met à l'école, on ne leur pose pas la question. C'est un projet euh, en famille, et ce n'est pas que les parents qui font ce projet. Quoi. Et voilà, c'est important à dire. Tu as bien fait, Madame. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bien. Bon, bah, je pense que c'est pas mal, bon. on a fait le, on a fait le on a tour fait le là coup. du coup. Eh ouais. Très bonne idée ça. Tu peux prendre la bouteille d'eau s'il te plaît Attends, je m'en connais. Ça. Parce que bon, tu veux pas sortir les bières alors. On pourrait y aller. Bah, bah si, y aller. on pourrait, tout à fait. Bah attends. Euh... Ouais, c'est 16h, 17h, c'est quoi C'est 16h30, là. Hein 16h30. Alors, il n'y a plus qu'à faire le montage. Hein, Et hein oui Alors, on compte sur toi. Hein Parce que nous, on veut rien faire. Hein. Facilité. Facilité Facilité Facile, facile